Je déclare sur cette personne l'ouverture de leurs yeux comme les yeux de Paul ont été ouverts. Que tout écaille qui était sur leurs yeux tombe au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des choses qu'ils étaient censés avoir en cette année 2022, des bénédictions que tu avais prévues pour chacun d'entre eux, je déclare à Père qu'avec ces quatre jours de jeûne que nous allons prendre, que tu fasses un rappel. Que tu fasses un rappel, Seigneur. Seigneur, que tu leur donnes la sagesse. Cette sagesse qui va leur permettre de ne pas seulement savoir ce qu'il faut faire, mais de faire ce qu'il faut faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare sur tes enfants, la force de tenir, de ne pas succomber, la force de ne pas aller dans la paresse, dans l'oisiveté. Papa Yahweh, tu as dit dans ta parole qu'il faut sans cesse prier. Je déclare une nouvelle onction prier sur chaque personne qui m'écoute. Je déclare que votre, vous n'allez pas seulement prier en pensée, mais physiquement vous allez vous lever pour faire ce qu'il faut faire. Pour ceux qui sont dans les environnements où ils ne peuvent pas s'exprimer exprimer librement, je déclare votre libération des prisons physiques, toute maison ou tout lieu où vous avez été attaché, ne vous permettant pas de prier. Je déclare qu'au bout de ces quatre jours, vous déménagez, vous êtes libéré au nom de Jésus toute personne qui a autour de vous qui vous empêchait de librement prier ou encore de librement pratiquer votre foi je déclare que cette personne change d'avis j'adoucis le cœur de cette personne vis-à-vis -vis de vous au nom de Jésus-Christ j'adoucis aussi votre cœur et votre comportement par rapport à votre environnement au nom de Jésus j'enlève l'animosité papa que tu nous donnes la force de pardonner et de prier pour ceux à qui de droit que nous n'en voulions pas à des personnes et nous ne les mettons pas dans nos prières. Nous venons te confier notre famille. Nous te confions premièrement nos mariages. Mariage déjà fait et mariage non fait. Bien, nous commençons par les femmes mariées et les hommes mariés. Seigneur, nous te confions nos partenaires. Papa Yahweh, tu nous as permis pour ces personnes de s'unir, que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu. Peu importe l'endroit où sont pu Tu leur as permis de le faire Père nous venons protéger Nos partenaires mari et femme Nous déclarons sur eux La protection divine Nous déclarons sur eux L'ouverture de leurs portes. Nous déclarons Père Que toute troisième personne dans notre foyer Toute troisième personne dans notre foyer Est éliminée au nom de Jésus Toute personne Qui a été mise par l'ennemi pour empêcher que Genèse 2, verset 24 ne se réalise. Nous venons comme ça enlever cette personne par cette prière. Que ce soit leur mère, notre mère, que ce soit quelqu'un de leur famille ou de notre famille, que ce soit une personne physique, que ce soit un esprit, nous déclarons que cette personne est enlevée du milieu de ce mariage. Au nom de Jésus, Papa, nous déclarons l'harmonie dans les foyers, même si le mari est déjà parti, nous le rappelons à la raison au nom puissant de Jésus. Nous déterrons de nos foyers conjugaux tout ce qui a été enterré par les nuits, tout fétiche, tout talisman, tout, euh, euh, euh, toute incantation faite sur la base de votre mariage qui est en train de vous détruire, qui est en train de faire qu'il n'y ait pas de faveur l'un envers l'autre. Vous appelez le nom de votre mari et vous déclarez, j'ai la faveur à tes yeux. Et vous déclarez que tu as la faveur à mes yeux, au nom de Jésus. Père très saint, nous restaurons l'amour, qu'il soit encore meilleur que l'amour qu'il y avait au départ quand ils ont décidé de s'unir. Père très saint, que les problèmes ou encore les blessures qui ont été causées dans ces mariages soient oubliés, qu'elles soient pensées, qu'elles soient guéries par la force du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui manipule votre mari ou qui vous manipule, votre femme ou qui vous manipule, nous déclarons pour vous en être libérés Au nom de Jésus. Papa Yahweh, nous déclarons que là où vous avez perdu espoir, que cet espoir renaît. Père, faire renaître la force en ces personnes qui m'écoutent, la force de se battre pour leur mariage la force de parler de bonnes paroles dans la vie de leur mari tout esprit négatif qui fait que des hommes parlent mal à leurs femmes que des femmes parlent mal à leurs hommes nous venons anéantir ces esprits par ce jeune au nom puissant de Jésus tout esprit générationnel qui vous affecte tout esprit générationnel qui vous affecte et qui vient de vos parents ou encore de votre belle famille nous remontons jusqu'à la septième génération qui ont affecté votre mariage jusqu'à présent. Nous déclarons que ces esprits sont anéantis, les expulsions de votre foyer au nom de Jésus. Tout ce qui est enterré dans votre maison pour vous bloquer, pour empêcher que ce mariage ait du succès, pour sécher l'arbre que vous avez planté le jour où vous êtes marié, nous commandons à cet esprit maintenant de déguerpir au nom puissant de Jésus. Nous déclarons sur votre mariage et futur mariage, la paix. <coughs> Papa Yahweh, restaure la vie de prière de cette femme qui s'est découragée, qui a arrêté de prier pour son mari. Père très Saint, j'enlève l'esprit de critique dans ce foyer. L'esprit de critique, l'esprit qui fait qu'on pointe toujours le doigt sur l'autre au nom de Jésus. Toute bombe qu'on est venu lancer dans votre foyer, dans votre maison, tout cadeau de mariage qu'on vous a donné qui est empoisonné pour vous faire du mal, nous venons détruire leur effet au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous inversons toute malédiction qui est en train d'agir pour détruire et sécher votre mariage. Selon Ézéchiel 37, nous venons prophétiser sur votre mariage qui est en train de mourir. Reprends la vie, reprends la vie, reprends la vie au nom puissant de Jésus. Tout endroit où ce mariage s'était séché, je prie pour les couples qui n'ont plus d'activité sexuelle, qui ont perdu l'envie l'un de l'autre. Je déclare sur vous la restauration de votre amour, la restauration de vos désirs au nom puissant de Jésus. Tout homme qui est impuissant, qui a été affecté, que ce soit par... Euh, les, les, les incantations d'une personne que ce soit par ses propres, sa propre faute Seigneur nous demandons, nous implorons Père ton pardon C'est y a eu des actes qui ont été commis par l'homme ou la femme qui ont endommagé la vie sexuelle de ce couple Seigneur nous venons demander la restauration au nom de Jésus Papa restaure ses foyers Papa restaure ses foyers au nom de Jésus Papa restaure leur vie sexuelle au nom de Jésus Seigneur, qui ne, qui ne, qui ne se, se déteste plus, remets l'envie dans cet homme qu'il a envie de sa femme au nom de Jésus. Papa Yahweh, nous enlevons toute impuissance du corps des maris des femmes qui vont écouter cette prière au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la flamme est réallumée au nom puissant de Jésus. Nous venons attiser le feu qui avait été éteint par l'ennemi dans votre vie au nom de Jésus. Nous déclarons la restauration de votre amour, la restauration de votre entente, de votre complicité. Au nom de Jésus. Que tout ce qui attache à ton mari pour qu'il ne s'approche pas de toi, nous le détachons au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'attache à toi-même pour que tu ne t'approches pas de ton mari, nous te détachons au nom puissant de Jésus. Tout esprit mauvais qui s'est assis, qui s'est couché dans votre lit conjugal. Vous allez prendre du sel, vous allez verser sur votre lit aujourd'hui, le lit conjugal. Vous versez dans votre maison, vous versez sur le lit conjugal. Tout mauvais esprit, tout asticot qu'on a mis, tout cafard spirituel qu'on a mis dans votre lit. Qui fait que l'homme découche toujours. Chaque fois il sort, il part, il rentre tard. Nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit. Je m'accorde avec vous, sa femme, ou encore vous, son mari. Et je déclare la restauration de votre lit conjugal au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, nous venons restaurer. Père, que ce qui était avant soit restauré. Que ce qui était mort revienne à la vie, Seigneur. Père très saint, ceux qui se sont découragés parce qu'ils font l'amour et n'ont pas d'enfant depuis. Seigneur, nous venons remettre en eux l'amour l'un pour l'autre d'abord. Que ce ne soit pas parce qu'on veut l'enfant qu'on fait l'amour au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, nous déclarons pour ceux qui sont critiquent le corps de leur partenaire, qui disent peut-être qu'ils sont devenus gros, qui disent qu'ils sont devenus, qu'ils n'aiment plus la façon dont ils sont. Seigneur, qu'ils se rappellent de l'engagement qu'ils ont pris quand ils se mariaient au départ. Père, nous déclarons aussi que dans les couples, ils font les efforts pour se mettre bien l'un pour l'autre au nom de Jésus. J'enlève l'esprit de découragement, l'esprit de critique au nom de Jésus toute femme, nous, nous venons maintenant parler contre les tisans Père nous attaquons maintenant toute femme ou tout homme qui a été envoyé par l'ennemi pour détruire nos foyers, au nom puissant de Jésus connu ou inconnu homme ou femme quel que soit l'esprit qui a habité notre personne qui est en train de vouloir détruire mon foyer que ce soit un proche, que ce soit quelqu'un que je ne connais même pas. Seigneur, que tu exposes cette personne. Je viens enlever l'emprise que cette personne a sur ma femme. J'enlève l'emprise que cette personne a sur mon mari. Au nom puissant de Jésus. Père très saint, toute personne qui a poussé mon mari, qui a poussé ma femme à briser le, le, le, le, le, le pacte qu'on a fait quand on se mariait en couchant avec cette personne. Père très saint, je demande la force de pardonner à mon mari ou à ma femme. Père très saint. Je déclare que l'impact que cette personne a eu qui est négatif sur mon mari ou sur ma femme n'aura plus d'effet à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare sur notre maison, la restauration de notre, euh, de notre amour. J'éloigne toute personne, que ce soit par des messages, tout deuxième foyer qu'il est parti construit dehors, où elle est partie Personne avec laquelle ma femme est en train de se mettre en relation. Nous, je viens détruire la fondation de ce foyer, car cette fondation a été construite sur notre mariage. Et nous nous sommes mariés devant Dieu, nous nous sommes mariés devant les hommes. Seigneur, tu as dit que je formerai une seule chair avec mon mari ou avec ma femme. Seigneur, je viens comme ça au tribunal spirituel. Et je te présente ce cas. Quelles que soient les incantations ou les pratiques qui ont été faites par cette femme, qui ont été faites par cet homme. Pour prendre mon mari, pour prendre ma femme. Je viens briser ce pacte, Père, père Très-Saint, parce que le pacte du mariage est plus fort que toute incantation. Je viens appliquer le sang de Jésus sur mon mariage. Je viens appliquer le sang de Jésus sur l'esprit de mon mari, sur mon esprit à moi-même, sur notre corps, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que mes enfants ne grandiront pas sans père. Je déclare que mes enfants ne grandiront pas sans mère, au nom de Jésus. Tout esprit de folie, tout esprit d'abandon, qui impacte ou qui influence ma femme, qui impacte ou qui influence mon mari. Toute mauvaise compagnie, je viens l'en débarrasser au nom puissant de Jésus. Toute personne qui influence mon mari, tout cercle dans lequel on l'a mis, que ce soit des amis qui l'ont emmené, toute personne qui l'influence, pour qu'il mène une vie de débauche, je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'il est libéré au nom de Jésus. Je le libère de tout trop, je le libère de tout sortilège, de toute incantation, de toute malédiction, je viens maintenant par notre union parce que nous sommes une chair. Et je déclare que par cette, par cette prière, tu es délivré mon mari. Tu es délivré ma femme. Seigneur, tu as dit dans la parole que l'homme quittera sa mère et son père et il va s'unir à sa femme et ils vont devenir une chair. Toute personne dans la famille de mon mari ou dans la famille de ma femme qui est encore une, qui influence encore, toute personne qui est mariée spirituellement à mon mari ou à ma femme, qui nous empêche d'être heureux dans notre foyer, qui nous empêche d'avoir la paix dans notre foyer. Je prononce votre divorce au nom puissant de Jésus. Je déclare la libération de mon mari. Je déclare la libération de ma femme par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ce jeûne, je viens défaire tout joug. Tout, tout, je brise les jougs qui avaient sur mon mari, je, qui font qu'il ne trouve pas d'emploi depuis. Je déclare qu'il trouve le travail au nom puissant de Jésus. Tout esprit de rejet qui a été déposé sur mon mari, toute proposition indécente qu'on a fait à mon mari pour qu'il qu accepte le, le, le, le travail, toute personne qu'il a influencée, pour qu'il plonge ses mains dans ce qui n'est pas bien. Papa Yahweh, je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Je demande que tu libères mon mari de tout trou. Que tu le libères de toute alliance maléfique qu'il a fait sous la contrainte, volontairement ou involontairement, Seigneur. Que tu le libères, Papa Yahweh, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde. Je demande, Père, que tu exposes tout, tout, toute incantation, tout complot maléfique, tissé contre mon mari, tissé contre ma femme, Seigneur, au nom de Jésus. Papa Yahweh, si c'est au boulot, si c'est au travail, qu'il est en train d'être influencé négativement. Père très Saint, je viens annuler toute influence, tout impact que son patron a subi négativement. Tout impact que ses collègues ont subi négativement. Je déclare que mon mari ne se déroutera pas du chemin, des engagements qu'il a pris vis-à-vis -vis de moi. Je déclare que ma femme ne se déroutera pas des engagements qu'elle a pris vis-à-vis -vis de moi. Je déclare Père Très-Saint que notre union reste serrée par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare Père Très-Saint que les engagements qu'on a pris l'un envers l'autre vont continuer d'avoir effet au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la faveur devant ma femme. Je déclare que j'ai la faveur devant mon mari. Je déclare que nous sommes unis. Je déclare que nous sommes unis d'un même esprit, d'un même cœur, d'un même corps, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous n'êtes pas encore marié, vous devez apprendre à prier pour vous marier. Ne croyez pas que ce jour où tu vas mettre la bague, que tu vas apprendre à prier. C'est quand tu te marries que la vraie bataille commence. Et quand tu passes la bague au-dessus de ton doigt, que tu comprends que le vrai combat est en train de commencer. Isaïe 58 Le jeûne au verset 6 Le jeûne qui est ordonné par le Seigneur C'est le jeûne qu'on fait pour briser les chaînes de la méchanceté C'est le jeûne qu'on fait pour identifier le mal qui est dans notre vie et adresser ce mal. Bon, pendant le jeûne, la première chose que vous devez faire pour vous conditionner au jeûne, c'est que vous devez analyser votre vie et voir ce qui vous fatigue. Parce que toute situation est permise de rester dans votre vie tant que vous ne faites rien. Tant que tu ne fais rien, ça va rester. Quand tu as identifié, tu dois t'asseoir, tu prends ton cahier, tu notes. Tu ne notes pas ce qui existe, mais tu notes ce que tu veux. Parce que parfois vous parlez tellement de votre problème. Oh, mon mari ne me donne pas l'argent. Oh, mon mari ne fait pas ceci. Quand il demande quelque chose, il fait comme s'il me connaît même pas. Oh, mon mari ne rend, rend de ta tu dois écrire ce que tu veux. J'ai vu ce qui est. Maintenant, je dis ce que je veux. Comment je veux que la situation se transforme. Parce que quand tu jeûnes, tu as le ticket. C'est comme bon, ça, tu donnes le pass. Pour changer n'importe quoi. Et quand on parle de changer... Ça commence d'abord dans le monde de l'esprit. Et ne sous-estimez pas votre jeûne. Ne sous-estimez pas votre prière. Ne vous sous-estimez pas. Maintenant, quand tu jeûnes, tu dois faire l'effort. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous travaillez. Mais mettre dans un environnement, dans des conditions, peut-être généralement au travail, tu entends de parler la pause, tu peux bavarder avec tout le monde. Pendant le jeûne, tu je décides Pendant la pause, je vais m'asseoir dans un coin, je vais lire ma Bible ou je vais m'asseoir, je vais prier. Et la partie où tu identifies tes problèmes sont c'est important parce que beaucoup d'entre vous vous êtes dans les problèmes vous ne savez même pas. Donc tu peux même demander. Tu peux demander. Seigneur, ouvre ou révèle les problèmes qui se cachent dans ma vie, ou bien qui sont derrière ou à l'origine. Tu peux voir un homme peut-être, il te dit que chaque femme avec laquelle je me mets, après six mois et pas, Seigneur, le jeune si. Un, pourquoi tu me montres le vrai problème qu'il y a derrière Qu'est-ce qui est la cause du fait que quand je suis avec une femme, après pas Qu'est-ce qui est la cause du fait que je n'arrive pas à avoir d'enfants. Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière ce problème qui me pique depuis des années Roselyne, c'est pas Dieu qui va te sortir de tes difficultés. Vous devez apprendre à prier. Ça veut dire que tu crois que tu vas t'asseoir, Dieu va venir. Avec un hélicoptère qui est plein d'argent, il va verser sur toi. Bonjour, Simplice. Seigneur, qu'est-ce qui fait que depuis tel, tel nombre d'années, quand je rencontre une femme, ça paraît bien, après, ça, ça se gâte. Seigneur, révèle-moi qui ou quoi, qu'est-ce qui a à l'origine de mes déceptions amoureuses, de mes échecs financiers. Le jeûne est fait pour exposer le travail des nuits. Le jeûne est donné aussi fait pour briser. Malédiction. Seigneur, je brise toute malédiction générationnelle dans ma famille. Je brise tout esprit d'infertilité qui parle sur ma vie. Je brise tout toujours de manque financier qui pèse sur moi et ma famille. Le jeûne aussi, ça c'est Isaïe 58, verset 6 jusqu'au verset 10. Allez lire, c'est là-bas que vous allez voir ce que le jeûne est fait pour faire. Le but du jeûne. Parce que vous généralement, vous vous privez de nourriture et vous échouez parce que vous ne comprenez pas à quoi vous avez droit Le jeûne est fait pour détacher les chaînes de la méchanceté sur votre vie. Allez lire Isaïe 58. Pour détacher les chaînes. Souvent tu restes comme ça, tu as demandé le visa cinq fois, on a refusé cinq fois. Il y a une chaîne de méchanceté sur toi, tu as perdu même 10 millions dans les procédures. Tu es dans un pays depuis 10 ans. Tu demandes les papiers, on ne te fait que te tourner. Ça te frustre même. Il y a une chaîne qui est derrière ça. Seigneur, par ce jeûne, je vais seulement donner deux sujets, Seigneur. Montre-moi ce qui se cache derrière le fait que je n'ai pas les papiers. Seigneur, je détache toute chaîne qui m'attache depuis, qui m'empêche d'avoir mes papiers. Parfois tu déposes ton dossier, après on dit que ton dossier a disparu. On te même ça cinq fois. Esaïe 58 dit pour délier, donc défaire les liens de la méchanceté. Seigneur, selon Isaïe 58, du verset 6 à 10, je viens défaire toute chaîne de méchanceté qui parle sur ma vie. Seigneur, je viens humilier mon âme. Je veux que ma prière monte jusqu'à toi. Parce que c'est que c'est toi qui peux me détacher. Peu importe qui m'a attaché, peu importe quand c'était. Peut-être ça fait 300 ans qu'on a attaché les gens de ma famille. On dit que sur des générations, on n'aura jamais telle chose. Seigneur, je viens briser. Vous devez avoir les versets bibliques. Vous devez avoir les mots. Parce qu'il y a des, les démons ne répondent qu'à la parole. Quand tu dis le bon, c'est comme une clé, non C'est comme une, un code. Tu as la bonne combinaison du coffre tu mets tac tu vois comment deux mois plus tard des choses commencent à s'ouvrir alors que ça fait dix ans tu es bloqué parce que les chrétiens ont très souvent des prières génériques au oh Seigneur bénis moi au oh Seigneur bénis moi bénis moi quoi Et notez que quand tu détaches, tu dois actuer encore. Quand tu, euh, dans la prière, quand tu demandes quelque chose, c'est un peu comme si tu venais défricher le champ. Tu peux laisser le champ comme ça. Il faut que tu sèmes encore. Vous connaissez le spirituel, non Tout ce qui est vide sera occupé par les mauvaises herbes. Donc, soyez très, très attention quand vous allez déraciner des, des mauvaises choses venez planter ce qui est bien Matthieu chapitre 18 verset 18 et verset 19 la Bible dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel je viens attacher tout démon qui m'a handicapé. Tout démon qui m'a empêché d'avoir mon diplôme. Et je me détache. Je me détache. Ou je détache mes enfants. Rachel l'ange. Réveille-toi les choses cachées sur quoi? Qu'est-ce qui est caché? Je viens de vous dire, tu vas demander que Seigneur, montre-moi ce qui est derrière ça. Caché où? Dans quoi? Faites-vous prier, là, vous allez voir, non? Continuez à prier comme ça. Seigneur, réveille-moi les choses cachées. Il va te montrer le nom du futur président de la République. Ça va t'aider en quoi? C'est parce que vous ne voulez pas faire le travail... La spiritualité, c'est le travail. Vous aimez les prières que vous avez entendues aux gens. Tu étais à l'église comme ça, tu priais, tu as entendu une fille là-bas dire « Seigneur, révèle-moi les choses cachées. » Tu as dit « Oh, ça c'est une bonne prière. »« Oh, nice. » Toi aussi tu commences. Depuis cinq ans, « Seigneur, révèle-moi les choses cachées. » C'est comme ça que tu es bloqué. Caché, ça va te d'accord. Peut-être que tu es là depuis, on te renvoie. Tu pars dans un boulot, tu fais deux mois, on te, on te renvoie. Demande qu'il te montre ce qui est derrière ton, ton, ton, ta perte de boulot tous les deux mois. La spiritualité, vous devez vous instruire. C'est pour ça que vous avez la Bible. Et tout est là. Parfois, quand vous priez, quand vous lisez la Bible, vous voyez comment ils adressent leurs choses. Vous voyez comment ils parlent dans la Bible. Vous voyez comment ils disent les choses. Je vais chercher... le, le, le J'ai la version anglaise ici. Donc, je vais lire en anglais. Vous allez chercher chez vous là-bas. Esaïe 58. Je fais que vous parlez de ça depuis. Isaïe 58. Verset 6 Il dit To lose the chains of injustice Pour détacher les chaînes d'injustice Tu vas que tu vas t'asseoir Tu vas identifier d'abord Quelle est l'injustice qui a été commise dans ma vie Peut-être un homme est venu il, a voulu te, il est venu te toquer la porte Il est venu t'épouser Il est parti Un homme venu t'épouser, peut-être. Il t'épousait, il est rentré en bain, il t'a oublié. Il y a une injustice qui a été faite sur toi. Donc, pour détacher les chaînes de l'injustice, pour défaire les cordes des jougs, Un joug, c'est le choix à déposer, un fardeau qu'on a mis sur toi. Tu fais n'importe comment, tu calques là-bas. Certains d'entre vous, vous avez des... Vous, avez des, vous faites... Tu, tu, tu, tu, tu tournes sur place. Tu commences quelque chose, quand ça va déjà marcher, un problème arrive, ça prend tes 40 millions, c'est fini. Tu prends pas la case départ Tu rencontres une femme, prends ton argent, le tour, après te vide le compte bancaire, un jour, ça ne disparaît pas dans notre pays. il y a un jongle, c'est comme des cycles répétitifs, c'est comme un plafond que tu ne dépasses jamais, quand tu arrives là-bas tu as même souvent peur, que dès que je me mets avec un homme, ça commence à ans, moi, être bien comme ça là, en trois semaines, quatre semaines, il va partir. Kéline, tu as les échecs dans quel domaine de ta vie voilà, montre-moi les qui a tous les échecs de ma vie. Tu as échoué dans quoi? Quand je parle depuis là, tu ne comprends pas. Tu peux échouer dans le mariage. Tu peux dans ton business, ça ne marche pas. Parce que vous voulez pour lignes, vous mener, vous ne voulez pas travailler. Vous aimez qu'on vous caresse. Envoyez vos prières, je vais prier pour vous. Tu te couches à la maison, tu dors, tu te réveilles. Tu as prié pour moi. Oh, merci. Merci. Tu vas apprendre à prier toi-même. Tu apprends à jeûner, tu te mets tu ne manges pas. Et après il dit Isaïe 58 verset 6. Pour libérer les opprimés. Parfois tu es opprimé, tu ne sais même pas que tu es opprimé. L'oppression, je vous avais lu ça un jour ici, j'avais pris dans le dictionnaire. L'oppression, c'est une souffrance qui a été infligée à quelqu'un. Donc c'est comme ça te presse, ça t'appuie. Ça ça... Chaque mois tu souffres pour payer le loyer. Tu es toujours à coup pour le loyer. Tu es à court pour ceci. Tu sens, tu sens que tu comme si je t'appuie dedans. C'est ça l'oppression. C'est comme un fardeau d'esclavage qu'on a donné à quelqu'un. C'est comme un fardeau d'esclavage. C'est pour ça que l'analyse de ta propre vie est importante. Tu vois ta tu regardes, tu dis, ah, 2003, 2007, 2013, 2015, 2018, 2022, les mêmes choses se sont passées dans ma vie. Seigneur, ça doit s'arrêter. Et Puis dit pour briser tout joue. dans le spirituel, c'est quand tu identifies quelque chose, c'est comme si tu prenais une flèche, tu ciblais que flèche, toi tu vas aller toucher sur le mariage, flèche, toi tu es sur le business, flèche, toi tu es sur ma santé, flèche, toi tu es sur mes enfants, flèche et même sur les enfants, tu envoies sur chaque enfant, ça n'a pas de flèche. Seigneur, libère ma vie. Restons ma vie, Seigneur. Restons ma vie, restons ma vie, Seigneur. Et toute situation que tu n'adresses pas, toute situation que tu n'adresses pas, ça va revenir, ça va rester. Tant que tu te lèves, tu te dis que toi et moi, on va porter le même pantalon. Jusqu'à ce qu'elle te sorte parce que c'est moi qui vais rester dans le pantalon là. Parfois quelqu'un te voit, on se dit, ah ma fille, oh, moi je te prends comme ma fille. Hein. Donne-moi ton CV, je vais te déposer ça là-bas. On va t'appeler. Il prend le dossier de quatre personnes. On prend les trois autres personnes, on te laisse. Six mois plus tard il a encore une opportunité, ah ma fille, bon, je vais t'aider pour le visa, ok, tu avais prié pour avoir 4 millions pour faire tes papiers, il porte 4 millions, il te donne, un escroc prend, il dit qu'il n'a pas fait tes papiers, il mange les 4 millions, voilà ta deuxième opportunité qui est partie, un an plus tard, une autre personne te voit, ah je vais t'aider ma fille, je te mets dans mon dossier je suis à te faire mon dossier pour le canada je t'ajout te, te dedans donc voilà il fait tout le monde passe on arrive sur ton dossier on dit que wow wow il manque un papier wow wow, wow ils font une partie ils te laisse tu ne comprends pas tu hum. ne comprends pas Maintenant, quand tu jeûnes, de ce qu'on ne vous montre pas à l'église, même si tu as en tout 5000 francs, l'autre partie du jeûne dans ce passage, Isaïe 58, il dit Tu partages ton repas avec celui qui a faim. Tu te prives de nourriture et tu prends ta nourriture, tu cherches quelqu'un qui a fait, tu donnes pour lui. Cherche celui qui est sans abri. Peut-être pendant que tu jeûnes, quelqu'un peut venir tu te dire, wow, oh, mon bailleur veut me chasser, je n'ai pas payé trois mois de loyer. Wow, oh, wow, oh. qu'est-ce que tu te dis voilà, tu as l'opportunité d'aider quelqu'un pour son logement. Père, ces trois mois de loyer. Sors ton argent. Seigneur, comme je sors cet argent-ci, Père, je suis en train de jeûner. Voilà, je t'ai posé ma requête, Seigneur. Éternel des armées, Papa Yahweh, comme je paye son logement, Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Papa, de telles choses prie sur cet argent tu envoies il dit là écoutez dans le spirituel c'est toujours quelque chose pour quelque chose Faites très attention à vos choses que vous dans, tu prends 50 sujets de prière je donne la personne il paraît fait il te dit il te donne aucune recommandation rien après bien dit que c'est fait c'est fait Et après le travail spirituel, faites toujours le salaka. Vanessa, tu viens me, me, me dire maintenant qu'elle fasse comment Tu es toujours endetté. Je suis en train de vous dire que je devez me mettre dans votre prière. Tu es toujours endetté. Tant mieux. Ça veut dire que tu as la chaîne de l'endettement qui est sur ton cou. Ça t'attache. Je sais que les hommes n'aiment pas jeûner. C'est rare de voir un homme camerounais que tu dis qu'il est en train de jeûner. Hé, hey, quoi Pardon, c'est ma femme qui va jeûner pour moi. Tes affaires ne marchent pas, non? C'est bien. Na wow. Si on te dit, prends même 50 000, tu peux faire ça à la dans au ferina. Ah, je n'ai même pas. Le truc, c'est que, je vous dis toujours, le spirituel, tu donnes quelque chose pour avoir quelque chose. Maintenant, tu dois savoir qu'est-ce que je peux donner. Parce que c'est ce qu'on ne vous enseigne pas. What can I give in order to get? Quand tu veux quelque chose de Dieu, cherche ce que tu peux donner. Parce qu'on vous a habitué que quand, quand tu vas donner, ça veut dire que tu vas aller nourrir le pasteur. Non, ça veut dire que. Non, peut-être le pasteur là a une parole dans sa bouche que quand il va dire sur toi, ça va te libérer. Dans le verset 7, il dit que c'est pour partager ton repas avec celui qui a faim. C'est pour aider celui qui n'a pas. C'est pour, c'est pour. Et après, il dit, dans le verset 8, Isaïe 58, verset 8, Alors, alors ta lumière va pointer comme l'aurore. Donc, j'ai brisé les chaînes. J'ai brisé, verset 6, verset 7, j'ai donné, j'ai fait les aumônes j'ai fait ceci, verset 8. Ma lumière, maintenant, va pointer. C'est un processus. Le spirituel, c'est les mathématiques. C'est les maths. On ne vous a jamais expliqué. C'est pour ça que vous priez depuis, ça vous énerve même. Parce qu'on vous donnait pas toutes les, les, les, tous les, les, les, les paramètres. On te donne une équation de résoudre. On te donne pas les inconnus. Tu es perdu. Le spirituel, c'est les mathématiques. Il dit, alors ta lumière va pointer comme l'aurore. Et ta guérison va apparaître rapidement. Et ta justice va marcher devant toi. Donc, ta justice va aller te justifier. Là, on t'avait accusé. Les hôtels, on est parti mettre ta photo. Les hôtels, on a accusé ta famille. Ta justice va partir là-bas te justifier. Que sortez là de ce trou. Et dit, alors, tu vas appeler et Dieu va te répondre. C'est Dieu qui dit, ah, c'est pas moi. Tu vas l'appeler et il va dire que me voici, Josué. Que Seigneur, tu es où Il va dire que Seigneur, me voici. Et après, il dit dans le verset 9, que si tu arrêtes de pointer le doigt sur les gens, d'accuser les gens, de mal parler des gens, d'être jaloux, vous connaissez tous les malices là, tous les, les, les ces péchés, Bizarre, là. Et après, il dit encore, si tu nourris ceux qui ont faim, alors ta lumière va s'élever dans les ténèbres. Parfois, on est dans les ténèbres, on ne sait même pas qu'on est dans les ténèbres. La présence des ténèbres dans ta vie, c'est que tu fais des choses, ça marche pas. Des choses ça ne marche pas c'est pour ça que parfois j'ai des amis que j'ai vus il n'est pas une jeune pas il pas chrétien mais il connaît partager son pain avec celui qui a besoin chaque mois il, il, il s'occupe de 5 même de 10 familles par mois il a pris les grands-mères des autres personnes il s'en occupe Au village, il y a même cinq mères à qui il envoie l'argent chaque mois. Et il dit, alors, ta lumière sera comme la lumière de midi. Ou le soleil de midi là, que ça brûle n'importe quoi là non. Ça éclaire partout. Et maintenant, quand tu viens détruire, tu viens enlever, tu viens couper, tu viens briser les chaînes, tu dois maintenant planter. Donc, quand tu fais ta prière, tu mets la partie où tu détruis. Et tu as des différents aspects de ta vie. Dans la prière de ce matin, je n'ai fait que pour les maris. Tu peux voir aussi, tu n'as pas encore marié, tu appelles ton futur mari. Tu peux faire ça pour tes enfants. Tu peux faire ça pour ton boulot que tu cherches. Maintenant, tu vas partir à Amos. Amos. Oui, c'est Amos non. Amos chapitre 9. A fini de détruire il y a Amos chapitre 9 et il y a euh, Isaïe chapitre 60 mais on va lire Amos ici on va les deux là et vos prières mettez 50% de Bible dedans et 50% c'est vos paroles les prières que vous faites on ne voit pas la parole dedans seulement des propres inventions de mots Mettez beaucoup la parole dedans. Le diable n'aime pas la parole. Dès que tu prends la Bible, là, ça salle Il n'aime pas. Donc, Amos chapitre 9, verset 11. En ce jour où je jeûne, où j'ai brisé telle chaîne de ma vie, je déclare que je suis restauré. Je répare les murs cassés de ma vie. Je restaure les ruines. Donc tu lis du verset 9, pardon, du verset 11, 12, 13, 14 et 15. Amos. C'est là maintenant que tu peux dire Je veux un boulot où je serai payé telle somme. Je veux une voiture. Tu dis le marque de voiture que tu veux. Si c'est le mariage pour restaurer, Seigneur, je reçois la paix dans mon mariage. Je déclare que mon mari et moi nous entendons. Je déclare que tu. Et en parlant comme ça, tu visualises dans ton esprit. Ma voiture que je vais recevoir. Je reçois cette voiture. Je déclare, quelle est nouvelle Le cuir sent bon. Je déclare, je reçois ma FPS peut-être, FPS 2023. Jaguar. Je reçois, euh, je ne sais pas ce que vous voulez en fait, dites ce que vous voulez. Qui coûte euh, 35 millions de francs CFA. Je reçois, je ne sais pas ce que vous voulez, si chacun connaît ce qu'il veut. Euh, je reçois mon, mon, mon terrain, je reçois les papiers de mon terrain qui est bloqué depuis. Je construis sur mon terrain, je vois ma maison que j'ai à construire sur mon terrain. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. C'est là maintenant que, dans cette partie, tu écris. Hein? Ne, ne, ne dites pas ce mot en passant. Selon Amos, chapitre 9, verset 11 à 15. Je reçois, tu fais maintenant la liste de ce que tu veux. Et toi, lui, tu peux aller nourrir les gens, non J'espère que la nourriture, c'est ta nourriture. Hein? Il ne faut pas aller prendre la nourriture ta tante pour nourrir les gens avec parce qu'il vous connaît. Tu vas prendre l'argent, là la de quelqu'un pour aller donner aux gens. Ça c'est du vol. <rire> c'est du vol, c'est pas de la charité. Ça doit être quelque chose qui sort de ta poche. Et c'est là que tu commences à dire ce que tu veux. Je me vois avec mon visage, je suis arrivé au Canada. Je vis dans ma grande maison, j'ai ma voiture, je me vois avec euh, mon, ma nationalité. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je reçois mes jumeaux, voilà, je vais les nommer Brian et Tracy. C'est n'est de vous, ok? Je me vois avec... Euh, C'est là que tu dis, non, tu écris, tu écris, tu écris. Comme on a trois jours de jeûne sec et quatre jours de jeûne normal. Si chaque jour tu fais cet exercice, avec l'onction divine, et tu te laves avec le sel et les urines, premièrement, le Seigneur va te restaurer dans ton esprit ce qui t'a été volé, tu vas voir. Deuxièmement, euh, chaque jour tu vas voir qu'il y a une nouvelle chose qui va venir dans ton esprit. Et dans tes rêves aussi, il y a des probabilités qu'on te montre ce qui te bloquait. Il y a des probabilités que peut-être quelqu'un t'appelle et te dire, oh j'ai rêvé de toi, tu faisais ça, tu avais ça. Donc soit c'est toi qui vas rêver, soit c'est quelqu'un d'autre qui va rêver, il va te dire. Donc, et tout ce qui se passe pendant que tu jeûnes, il faut noter. Et en te couchant, couche-toi avec l'intention de te réveiller et de noter tes rêves. Alors souvent, vous, vous oubliez vos rêves parce qu'en vous couchant pour dormir, vous n'avez pas voulu relever vos rêves après. Donc voilà ça. On a commencé déjà, il est à 6h, donc on a commencé officiellement le jeûne. Je remercie le Seigneur et je déclare sur vous la grâce pour jeûner au nom de Jésus. Amen. Donc prière à 12h, normalement 6h, ça a déjà fait, 12h et 8h. Soyez bénis. Bye bye.